Quoi? Quoi Car si quelques-uns n'ont pas cru leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité d'Elohim Non sans doute Qu'Elohim soit vrai et que tout être humain soit menteur C'est tout est l écrit Pour que tu sois justifié dans toutes tes paroles Et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge Notre Elohim est fidèle Des générations en génération. Et de mère fidèle Alléluia Fidèle Seigneur tu es fidèle Papa tu es fidèle Tu es fidèle, mon roi Fidèle, Yahweh tu es fidèle Yahweh tu es fidèle Fidèle yeah, yeah, tu es fidèle mon roi a yeah, yeah, tu es fidèle, y a tué fidèle, mon roi, je chante ta fidélité, je chanterai ta fidélité. Jusqu'à la fin de mes jours, tu es fidèle. Yeah. Yeah, tu es fidèle. Oh, oh, oh. je témoigne ta fidélité dans ma vie. Oh, oh. Tu es fidèle. De génération en génération, tu demeures fidèle. Mon papa, tu es fidèle. J'ai chanté ta fidélité. Je chante ta fidélité, mon roi. Thank you Lord, tu es fidèle. Merci Seigneur.